Bonjour Thibault Le Bouvier. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Alors pour ce dernier live des Fêtes de la Science, nous sommes ici, euh, comme vous pouvez le reconnaître, Grand Place de Lille sous un très beau soleil. Euh, bienvenue. Alors pourquoi nous sommes-nous ici, euh, Docteur Le Bouvier, enfin Thibault, je vais vous appelle Thibault Eh bien, on est ici pour parler caféine et maladie d'Alzheimer. Et donc pour parler caféine, on est en l'occurrence au bon endroit parce que derrière nous, on est chez Méo, Café Méo. Très bien. Bon, On va rentrer, on vous suit, on vous laisse mettre le masque. Alors, euh, en fait, une simple question, mais bah, pourquoi aujourd'hui on va parler de, de café Parce que bah, euh, euh, vous n'êtes pas euh, restaurateur, vous n'êtes pas euh, euh, nécessairement gastronome, et pourtant, en tant que scientifique et en tant que médecin, la question euh, du café pour vous, elle est essentielle. Expliquez-nous Pourquoi ben, pourquoi caféine et maladie d'Alzheimer, vous voulez dire et ben, Caféine et maladie d'Alzheimer, j'ai envie de répondre pourquoi pas. Euh, tout le monde connaît l'effet stimulant de la, de la caféine et du café, et euh, tout le monde sait que euh, la maladie d'Alzheimer, c'est la principale cause de, de ce qu'on appelle le déclin cognitif, le déclin des fonctions euh, intellectuelles au monde. Alors, pourquoi ne pas essayer le café dans la maladie d'Alzheimer C'est de ça qu'on va parler ensemble dans les minutes à venir. Très bien. Alors, juste avant de monter, de rejoindre un, un autre chercheur qui est avec nous, parce que vous avez collaboré pour, pour ce grand projet. On fait peut-être un petit tour comme ça, on montre aussi là où on est aujourd'hui. Donc Je vous laisse, avant, je vous laisse avancer Donc, chez Café Méo. Et c'est important de parler de Café Méo parce que vous allez nous en parler, mais en fait, ils sont aussi un petit peu partenaires du projet. Absolument. Café Méo nous, nous soutient dans le projet que je m'apprête à vous, à vous présenter. Très bien. Alors, on monte à l'étage. Donc, on le rappelle aussi aux internautes qui nous suivent, ils peuvent poser leurs questions en direct, euh, alors, brillamment sur la maladie d'Alzheimer et euh, également sur euh, le projet. Et donc, on rejoint euh, désormais euh, David Bloom. David euh, Bonjour tout le monde, je m'appelle David Blum, je suis directeur de recherche à l'Inserm dans le centre Lille Neurosciences et Cognition. Très bien. Et on le rappelle, comme on est à l'intérieur du café, on se permet d'enlever le masque, en plus, pour déguster le, le café, c'est plus, euh, plus facile. Alors, on a parlé brièvement, donc, euh, de, euh, pourquoi, en tout cas, pourquoi pas le, le café dans la maladie d'Alzheimer Ben oui, pourquoi pas le café dans la maladie d'Alzheimer Tout le monde sait donc que le café, c'est stimulant et euh, c'est euh, la substance psychoactive, le psychotrope le plus consommé au monde. Euh, alors c'est presque naturel de le tester dans la maladie d'Alzheimer, c'est presque une anomalie que ça n'ait jamais, jamais été fait. Mais en plus, ce qu'on sait insuffisamment, c'est que le café a des vertus pour la mémoire et pour la mémorisation, et ça les chercheurs l'ont bien montré. Très bien, et donc euh, en parlant de chercheurs, on parle de vous aussi David, Donc, euh, en, en parlant de, de mémoire, vous vous êtes intéressé euh, également au, au café, dans vos recherches, expliquez-nous. En fait, ce qu'on sait, c'est que par exemple dans le règne animal, eh bien, il y a des situations où euh, il y a la caféine euh, favorise la mémoire. Par exemple, chez l'abeille euh, qui butine, En fait, certaines, certaines plantes euh, fabriquent de la caféine et ces plantes sont butinées par les abeilles. Et en fait, ça permet aux abeilles de se rappeler les scènes florales. Par exemple, donc d'améliorer la mémoire des abeilles et de conférer un avantage sélectif pour, pour ces plantes. On sait aussi que ben, chez les animaux, dans, dans un certain nombre de, de, de, de mammifères, la, la caféine améliore les fonctions cognitives, la mémoire, par, par, par exemple au cours du vieillissement. Donc ça a un réel effet sur la mémoire chez l'animal. Donc c'est pas un cliché quand on dit ah, j'ai bien mon petit café pour, pour pouvoir mettre mon cerveau en marche le matin euh, on ne raconte pas n'importe quoi, C'est pas un cliché. On raconte pas n'importe quoi, non. Très bien. Euh, donc euh, la, la question qui se pose, c'est que euh, le, le, le café, est-ce que ça peut vraiment euh, protéger contre la maladie de Et surtout, com comment ça fonctionne Parce qu'on euh, on le comprend, hein, c'est neurostimulant, mais comment ça, ça peut véritablement fonctionner sur euh, euh, le cerveau et toutes ces, ces, ces connexions euh, neuronales c'est stimulant, ça peut agir sur la mémoire et ça déjà, bah, ça peut avoir des vertus dans la maladie d'Alzheimer, mais il est possible en plus que la consommation de café protège vis-à-vis -vis de la maladie d'Alzheimer et ça, ça a été montré par certaines études épidémiologiques qui ont suivi des populations pendant des années et qui se sont intéressées à la consommation de café des gens. Donc et, là, vous, vous avez juste là euh, certains résultats d'études, montrez-nous un petit bah peu. Ben oui, euh, je, je vous présente deux études, une grande cohorte canadienne et une cohorte finlandaise. Euh, dans la cohorte ca canadienne qui avait suivi des personnes pendant 5 ans, la consommation de café était associée à une diminution du risque de présenter une maladie d'Alzheimer de presque un tiers. Et dans une, la cohorte finlandaise, la diminution du risque s'est levée à deux tiers au bout de 15 ans de suivi. Ce qui est considérable. Alors, toutes les études de cohorte n'ont pas montré des résultats aussi, euh, aussi impressionnants, mais quand on fait une méta-analyse de toutes les études épidémiologiques disponibles, eh bien, on voit cette diminution du risque de la maladie d'Alzheimer qui, qui, qui émerge chez les consommateurs de café. Ah, combien de café peut-être 3 à 5 tasses, il semble que ce soit la, la, la, la dose euh, qui euh, protège. Au-delà, la caféine euh, serait légèrement délétère. Très bien. C'est vrai qu'il y, y a aussi, dans, donc on parle du cliché, oui, quand, je, quand je, je, je bois ma tasse de café le matin, je me sens plus frais et je suis plus attentif. Mais il y a aussi, euh, finalement, des fois le café peut avoir une mauvaise image. On en parle dans les, par exemple des maladies cardiovasculaires. Euh, des fois, on, on a entendu des médecins, conseiller de ne pas trop consommer de café, euh, donc là finalement, enfin, c'est pas qu'on faisait en arrière, mais on dit euh, qu'en tout cas peut-être pour la mémoire... Euh... Il faut bien savoir de quoi on parle, on parle d'une consommation modérée de café. Euh, L'agence de sécurité européenne alimentaire a bien établi que pour des consommations jusqu'à 400 mg de café par jour, ça correspond à 4 expresso par jour il euh, n'y a aucun effet délétère sur la santé, notamment aucun effet délétère cardiovasculaire. Ça n'élève pas la tension, ça n'élève pas la fréquence cardiaque, ça ne, ça ne donne pas de trouble du rythme. Très bien. Et ça, ça a été étudié, démontré euh... Absolument. Très bien. Donc, euh, justement, donc, si le café, comme euh, vous l'avez ici, David... Euh, sur la pancarte, donc, c'est pas une drogue, c'est une vitamine. Euh, c'est vrai que vous aussi, enfin, voilà tous ces arguments pour euh, la protection la hein, maladie d'Alzheimer, ça a été soutenu par euh, des, des arguments euh, expérimentaux que vous avez étudiés. Oui, alors tout d'abord, euh, la caféine, c'est une molécule qui a une action euh, dans le cerveau, euh, qui se lie euh, à des récepteurs. Les récepteurs dans le cerveau sont des petites serrures qui, qui sont euh, activées pour aller modifier la fonction des neurones. Et, et ce qu'on sait, c'est que euh, les cibles, de, donc ces petits récepteurs, les cibles de la caféine dans le cerveau, ont des effets très importants euh, sur les réseaux, euh, qui, euh, les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans, dans la mémoire. Alors nous, ce qu'on a fait au laboratoire, ce qu'on sur ce sur quoi on travaille depuis plusieurs années, c'est euh, de, de montrer que la caféine, mais aussi certains dérivés chimiques de la caféine, vont avoir un effet bénéfique sur ces réseaux euh, de mémoire, et notamment dans ces réseaux lorsqu'ils sont perturbés dans un contexte pathologique de la maladie d'Alzheimer. Donc on peut montrer notamment que la caféine ou ses dérivés va favoriser la mémoire dans, dans, dans, dans une situation où les neurones sont plutôt dysfonctionnels parce qu'ils sont dans une situation pathologique qui correspond à la maladie d'Alzheimer. Et puis on a démontré que, eh bien, euh, cette caféine pouvait avoir un impact sur les synapses qui sont les éléments de communication entre les neurones et favoriser la fonction de ces synapses dans ces conditions euh, pathologiques. Quand on parle d'arguments expérimentaux, pour bien qu'on comprenne, parce que donc, vous, euh, vous êtes scientifique, chercheur, et euh, pour, pour vous, Thibaut, vous êtes... Neurologue. Euh, neurologue, voilà, c'est ça. Donc, quand on parle d'arguments expérimentaux, donc on en est à quel niveau de, de la recherche Parce qu'il y a plusieurs paliers. Euh, donc, disons que vous n'êtes vous pas directement en, euh, en échange direct avec des patients non, nous on travaille sur des modèles expérimentaux, in vitro, in vivo, laboratoire, pour apporter la preuve de concept. Et c'est la preuve de concept qu'on a apportée avec d'autres qui ont mené à l'essai thérapeutique dont on va nous parler Thibault. Et ça, cette phase, elle est nécessaire avant tout essai clinique, avant toute recherche Ça, ça commence d'abord par là Alors, on a on a une preuve de concept, après on a effectivement des, des, euh, comment dire, des phases plutôt qui vont évaluer la toxicité des approches, ce sont deux choses différentes avant de passer chez l'homme. Ici pour la caféine, le problème ne se pose pas, puisque c'est une molécule qui est largement consommée, dont on connaît euh, l'inocuité. Donc euh, il n'y avait pas forcément euh, à passer par cette phase d'évaluation de, de, de, de toxicité. Mais euh, évidemment c'est important de, de donner une preuve de concept euh, de ce qu'on veut développer ensuite euh, cliniquement. Voilà. Très bien. Alors, on a une question, je reviens vers vous Thibaut de Céline, qui nous demande est-ce que la théine a le même effet Ah, c'est plus une question pour David théine et caféine. Alors, quelle est la différence, David Il a Aucune. Il n'y a aucune différence entre la théine et la caféine. C'est strictement la même molécule chimique. C'est voilà. la même chose. Donc, alors, je ne sais pas si on voit très bien sur, sur le mug. Le mug très personnalisé, vous l'avez vu. Voilà, c'est la même molécule, donc ça, ça veut dire aussi que la consommation de thé est bénéfique Oui, bien sûr, le savon. tout à fait. Très bien. Euh, je repasse un petit peu à, David, donc, euh, à, à Thibaut, pardon. Donc c'est vrai que tout, toutes ces réflexions vous ont mené finalement à vous dire... Bah, euh, attendez, ben c'est super cette, cette molécule finalement pour des patients atteints de, de la maladie d'Alzheimer. Euh, on va tester euh, tout ça dans un, ce qu'on appelle un essai euh, thérapeutique. Expliquez-moi. Absolument, c'est super comme vous dites. Vous avez vu qu'on a une collection d'arguments pharmacologiques, ça a un bon effet sur l'attention, sur la mémoire, euh, des arguments épidémiologiques, des études de suivi épidémiologique montrent une diminution du risque de la maladie d'Alzheimer et des arguments expérimentaux, ce que vous a présenté David, alors je crois qu'on était fin prêt pour mener un, un essai thérapeutique. L'essai thérapeutique en question, c'est l'étude Kafka que je vais vous présenter. L'étude Kafka va comparer euh, euh, la, un traitement par caféine à la posologie de 400 mg par jour, 200 mg le matin, 200 mg le midi, ça correspond à deux expresso le matin, deux expresso le midi. Et euh, on va étudier cet effet sur euh, la mémoire et les autres fonctions euh, cognitives dans la maladie d'Alzheimer débutante à modérée comment ça marche. C'est un essai randomisé en double aveugle. Randomisé, c'est-à-dire qu'il y aura un tirage au sort qui déterminera si euh, les patients seront dans le groupe qui recevra le placebo ou dans le groupe qui recevra la caféine. Et euh, euh, en double aveugle, parce que ni les patients inclus, ni le médecin euh, saura euh, si euh, ils sont dans le groupe placebo ou dans le groupe euh, euh, caféine. Et pour, pour on fait ce qu'on appelle donc, ces, ces, ces, cet essai randomisé Eh bien, c'est les bonnes pratiques de recherche clinique, évidemment. Sinon, la subjectivité du patient, du clinicien peut jouer. L'effet placebo, notamment, peut jouer. Si on sait qu'on est dans le groupe qui reçoit le traitement actif, on peut se convaincre, s'autoconvaincre d'aller mieux, par exemple. Et donc, il faut absolument... Cette règle du double aveugle, elle est impérative en recherche clinique. Le traitement sera administré pendant six mois. Et pendant six mois on euh, suivra euh, l'évolution euh, de nos patients, on verra si la caféine a des effets symptomatiques intéressants, est-ce que les patients sont plus attentifs, mémorisent mieux, et puis euh, surtout, sur euh, un, un, un intervalle de temps de 6 mois, on pourra voir si euh, le, le déclin euh, que malheureusement on attend dans ce type de maladie qu'on appelle neuroévolutive euh, est stoppé chez les patients qui euh, reçoivent de la caféine. Très bien. Alors, on, on prend quelques petites questions directes et après on revient sur l'étude Kafka. Euh, donc, euh, Céline, nous transmet une question de Clara une élève de terminale qui nous demande est-ce qu'un café et un thé apportent la même dose de café à, euh, à, au millilitre correspondant on va dire est-ce que 10 ml de café c 10 minutes de thé, c'est la même dose de caféine. Merci pour ta question, Clara. Euh, alors, non, le café est plus dosé en caféine. Euh, généralement, un expresso, c'est à peu près 100 mg de caféine. Euh, dans une tasse de café il y a un petit peu moins de caféine. Je crois que c'est entre 30... Dans une tasse de thé, pardon, il y a un petit peu moins de caféine. Je crois que c'est de l'ordre de 30 à 50 mg. Donc on peut boire un peu plus en quantité de thé pour Absolument. Euh, mmh. très bien. Euh, et on a une question, euh, est-ce que le café a un impact aussi pour l'estomac euh, pour, pour, pour ceux qui, je sais pas, vous boire du café aussi d'un point de vue préventif Est-ce que c'est est une question que vous avez déjà eue ou vous abordez Alors c'est vrai que, que, que le café à jeun peut parfois euh, induire chez des gens qui sont un petit peu sensibles quelques petites nausées. Euh, c'est le café avec le petit déjeuner, en général ça, ça passe très très bien Et sinon ce ne serait pas une, une boisson aussi, aussi populaire. Bien. Donc euh, certaines personnes peuvent avoir des, des sensibilités mais Absolument, voilà, il y a des sensibilités individuelles différentes qui expliquent que, que, que certaines personnes n'aiment pas le café ou ne le tolèrent pas très bien et d'autres, la majorité des gens bien sûr, le tolèrent parfaitement. Et donc on revient à cette étude, donc les, les patients qui vont recevoir donc, cette dose de caféine, ben, finalement elles ne vont pas boire de café ou en tout cas du déca. Euh, Expliquez-nous. Ben, pendant 10 mois, il faudra qu'ils se soumettent à un régime pauvre en caféine, euh, c'est-à-dire qu'ils ne pourront boire que du café décaféiné aussi malheureusement qu'ils évitent le chocolat noir qui contient un petit peu de caféine euh, mais euh, leur le régime donc devra être maintenu pendant dix mois parce que bah, s'ils continuent à boire du café caféiné ça, ça, ça, ça biaisera les résultats de notre étude et c'est la contrainte principale qu'on demandera aux patients qui seront euh, euh, inclus dans l'étude et c'est là où intervient méo savez vous méo va fournir euh, aux patients qui participent à l'étude du café décaféiné un très bon café décaféiné euh, qui leur permettra bah, de disposer euh, d'un café pauvre en caféine, qui leur rappellera qu'ils doivent absolument respecter leur régime pauvre en, pauvre en caféine. Parce qu'en fait, la caféine qu'ils vont recevoir, c'est sous une forme de, de gélule, c'est ça Absolument, la caféine ne sera pas administrée sous forme de café, mais sous forme de gélule de, de 200 mg de, de caféine. Très Bien, donc euh, voilà, tout ça c'est à l'étude. Vous en êtes en fait à, à quel moment là C'est encore le, le début euh, de la recherche. On appelle dans, dans, là, ce qu'on appelle c'est euh, l'inclusion de, de patients. C'est ah, bien ça. L'étude a commencé, a commencé euh, euh, à la au début de l'été. Euh, elle a commencé doucement, euh, mais euh, nous sommes en train d'ouvrir tous les centres participants. Nous allons inclure 248 patients euh, dans cette étude. Nous en avons inclus 12 actuellement. Et les patients seront inclus euh, dans euh, des centres mémoire des Hauts-de-France. Euh, 13 centres mémoire des Hauts-de-France et puis également euh, au CHU de Rouen et au CHU de Caen. Nos amis de Caen et de Rouen euh, participent euh, à, cette, à cette étude. Donc c'est aussi une large étude voilà, qui inclut pas mal de partenaires sur oui, le terrain. Oui. Et notamment dans les Hauts-de-France, enfin, c'est vraiment une étude qu'on aime promouvoir puisqu'elle s'appuie sur le réseau des, des, des, des consultations mémoire, qu'on appelle le réseau Méotis euh, des Hauts-de-France, qui est un réseau très dynamique. Très bien. Euh, donc, euh, finalement, on va repasser la, la parole à David. Si euh, tous ces essais, toutes ces études, euh, on a des résultats positifs, euh, c'est quoi les perspectives d'avenir On va se dire qu'en euh, en, en gros, dans les grandes lignes, est-ce qu'on va pouvoir réussir à guérir l'Alzheimer avec euh, le café peut-être pas s'emballer tout de suite, euh, on va attendre les résultats de l'étude. Maintenant, euh, des résultats positifs, ça nous amènera d'une part à, à considérer qu'effectivement la consommation de caféine, c'est quelque chose de bénéfique dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, euh, avec un essai qui est vraiment contrôlé, donc ça c'est important. Euh, L'autre chose, c'est que, en cas de réussite de cet essai ou d'indicateurs positif, de signaux positifs, ce sera intéressant d'élargir cette étude, sur un nombre plus important de patients et pourquoi pas euh, arriver à une indication thérapeutique vraiment euh, sous forme de, de médicaments euh, pour, pour ce traitement, c'est l'avenir qui nous le dira. Et en plus un médicament euh, euh, finalement euh, très, très connu, on va dire, peu cher à produire, euh, donc une véritable chance aussi pour des, euh, pour des patients pour cette maladie, euh, que je redonne la parole rapidement à Thibault, pour une maladie qui touche aussi énormément de, de personnes Alors dans Mais le monde oui, et en France. Euh... En France, on estime aujourd'hui qu'environ 700 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et avec le vieillissement de la population, euh, cette, ce, ce chiffre ne va cesser d'augmenter dans les années à venir. Donc c'est un enjeu de santé publique considérable, bien sûr. Et euh, c'est la raison pour laquelle la recherche est si active, et notamment la recherche dans les Hauts-de-France, on aime à le, à le dire avec euh, mon collègue David Blum. Euh, Thibaut, une petite question, est-ce que euh, si, si, si certains se, se, se, se disent déjà euh, « on est, on est très proactif maintenant sur sa santé, on essaye de bien faire les choses, de bien s'alimenter euh, », avant même les résultats de l'étude, est-ce qu'on pourrait se dire bah, « tiens, moi je suis jeune, je suis en pleine forme, ou alors même une, une cinquantaine d'années, enfin ben, voilà, j'en suis pas à, à la, euh, au, au niveau de la, des, des prémices de la maladie d'Alzheimer, mais est-ce que je me dis « tiens, je vais boire du café pour ma santé, est-ce qu'on peut déjà le faire, est-ce qu'on conseille de le faire ou pas ?» C'est une très bonne question euh... Je dirais que... Je répondrai à l'inverse. Il n'y a pas d'argument qui montre que ce soit délétère d'aucune de, de, de, manière que ce soit. Et il y a des petits arguments, des arguments notamment épidémiologiques, qui sont montrés que ça protège un petit peu. Ce ne sont pas des arguments euh, euh, vraiment euh, solides, euh, définitifs, mais euh, je crois qu'on peut dire qu'une consommation modérée, quotidienne de café, à l'âge adulte, et là, peut-être David pourra revenir là-dessus, à l'âge adulte, euh, et... Euh, pas du tout délétère et peut-être bénéfique. Euh, Alexandra nous demande si euh, on, vous avez d'autres astuces, des bonnes pratiques pour déjà euh, peut-être se protéger des, des, de, de ces maladies neurodégénératives en attendant un traitement innovant avec la, la caféine. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on conseille de faire ah ben, La maladie d'Alzheimer, comme toutes les maladies neurodégénératives, elle, elle survient à cause de facteurs de susceptibilité génétique, d'une part, et puis de facteurs environnementaux. Et on peut agir sur ces facteurs environnementaux pour euh, essayer de retarder la survenue éventuelle d'une maladie d'Alzheimer, voire même de, de, de, de, de prévenir sa survenue. Ces facteurs environnementaux, c'est d'abord tout ce qu'on appelle les facteurs de risque vasculaire. Donc il faut traiter son hypertension euh, au milieu de la vie, à mon âge, à 40 ans. Euh, il faut traiter le diabète convenablement. Il faut euh, faire de l'exercice physique également, lutter contre la sédentarité, c'est un facteur très important, qui est très protecteur vis-à-vis -vis de la maladie d'Alzheimer, une alimentation saine, équilibrée, avec un régime qui se rapproche du régime méditerranéen et également quelque chose qui est recommandé et puis, euh, rester actif toute sa vie, intellectuellement euh, certaines études ont montré que, que, que, que l'éducation était protégée vis-à-vis -vis de la maladie d'Alzheimer en fait c'est pas vraiment l'éducation, mais c'est le fait de rester actif intellectuellement à tout âge, qui protège de la maladie d'Alzheimer, faut bien comprendre que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui défait les connexions entre les cellules nerveuses du cerveau, et qu'à chaque fois qu'on se sert de son cerveau, que ce soit pour parler avec des amis, mener des conversations, bricoler chez soi, eh bien, on refait des connexions dans son cerveau. Et donc, avoir un cerveau bien entraîné, c'est un cerveau qui résistera à l'assaut des lésions de la maladie d'Alzheimer. Très bien, on note en tout cas pour les conseils. Alors, on a une question de Céline qui nous demande, après on peut aussi donner la parole à David, si dans les pays où le café et le thé sont largement consommés, on observe moins de maladies d'Alzheimer Les études épidémiologiques ne disent pas ce genre de choses. Euh, le, le, le, le, la prévalence de la maladie d'Alzheimer elle est à peu près euh, équivalente dans toutes les sociétés si, si, euh, si on l'étudie en fonction de l'âge, évidemment. Euh, la, la, la prévalence est plus importante dans les pays plus âgés que dans les pays les plus, les plus jeunes. Euh, mais il euh, n'y a pas eu d'études où on a analysé la corrélation à la consommation de café. Très bien. Donc, euh, on le rappelle, Thibaut, vous, vous êtes euh, neurologue. Euh, David, vous êtes chercheur. Donc, tous les deux, en fait, vous formez un, un super duo euh, pour la euh, caféine, pour euh, cette étude sur euh, la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et euh, euh, est-ce Est que c'est est commun, est-ce que c'est courant qu'un chercheur et un, et un médecin travaillent ensemble Est-ce que c'est nouveau Est-ce que ça, ça se fait souvent au CHU C'est important alors, courant, on va dire que c'est une chance de pouvoir justement mener ce type d'étude. C'est de la recherche vraiment translationnelle, c'est-à-dire comment on arrive avec un concept au laboratoire et qu'on traduit ce concept au laboratoire par des essais thérapeutiques ou la découverte de nouveaux biomarqueurs ou de, nouveaux, de nouvelles approches thérapeutiques. C'est important, c'est pas possible partout. Euh... Voilà, on, on, on est loin du cliché, de le, le, le, le chercheur en blouse dans son laboratoire qui, qui est isolé et, et qui fait sa recherche pour lui. Non, on est vraiment dans un aspect translationnel et, et cet aspect translationnel, c'est quelque chose qui est particulièrement bien développé euh, ici à Lille. Euh, et, et donc c'est une chance pour nous aussi de voir... Euh, c'est une chance pour nous aussi de voir que, que nos recherches, elles peuvent se traduire chez le patient avec des essais thérapeutiques ou de la découverte de, de, de nouveaux marqueurs. Ça se fait beaucoup vraiment sur le site et c'est vraiment très très bien. Très bien, une, une belle recherche. Bon. Je vous laisse peut-être conclure Thibault, remercier aussi ceux qui nous ont suivis. Il y a eu pas mal de questions, on sent pas mal d'intérêt pour, pour, pour la question de la maladie d'Alzheimer qui touche énormément de personnes, notamment en France. Euh, voilà, n'hésitez pas que si vous avez un dernier message. Ben, je voudrais remercier tout simplement tous ceux qui nous ont, tous ceux qui nous ont suivis et, euh, et, et puis euh, leur dire qu'il euh, ben, y a des choses qui se passent à Lille, dans les Hauts-de-France. Ça, ça me paraît très important. Euh, la recherche n'est pas exclusivement euh, parisienne et euh, euh, on a su mener de, de, de belles initiatives. Nous en sommes fiers et nous aimons à, à le partager avec vous. Très bien. David, je voulais dire au revoir aussi à la communauté. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis euh, voilà, on, on espère vous apporter de très bonnes nouvelles euh, d'ici euh, trois ans lorsque l'étude sera terminée. Voilà. Très bien, donc on reste en alerte pour tout ça et puis je vous dis euh, à très bientôt peut-être pour un autre live. En tout cas, on vous avait retrouvé ici aussi à Méo euh, lors du 21 septembre pour euh, euh, présenter aussi le projet Kafka à l'occasion de la journée mondiale de l'Alzheimer. Céline nous dit par exemple merci beaucoup pour votre travail au quotidien et pour cette intervention. Et, Merci, euh, voilà. Et, et à très bientôt aussi pour euh, d'autres lives, pour les fêtes de la science, pour peut-être la saison aussi euh, 2022. On espère peut-être qu'entre-temps, euh, le présentiel aura repris pour aussi faire visiter les services, les centres mémoires, euh, les laboratoires euh, notamment. Bon week-end à tous. Très bien. Attendez, une dernière petite question. Oui on, la mise qui nous demande si le café augmente t l'histamine Qu'est-ce que l'histamine <rire> Plus Alors. que vous j'ai pas de notion particulière là-dessus, donc je ne répondrai pas à cette question. C'est une question qui me paraît extrêmement spécialisée. Je n'ai pas de réponse à apporter, donc je préfère ne rien dire plutôt que de dire des bêtises. <rire> Très bien. Bon, on conseille pas à, à ma connaissance, en tout cas. Pas à ma connaissance. Très bien. Ok, bon, on conseille aux, aux internautes de, de, aussi d'envoyer euh, leurs euh, leur petites questions toujours dans ce, en commentaire. Et euh, on fera le lien avec les chercheurs, on fera le lien avec les scientifiques pour avoir plus d'éclairage. Je vous remercie beaucoup et euh, je vous dis à très bientôt pour d'autres actualités sur le projet Kafka. Au revoir. Au revoir. Au revoir.